Le tram 13 prévoit de relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye avec un passage par Poissy. Parlons de ce tracé. Le tracé 2, dit tracé urbain, pose plusieurs problèmes. Déjà, il coûte 150 millions d'euros de plus que le tracé initial qui contournait les villes. Le deuxième problème, c'est encore l'accroissement de la circulation. Comment va-t-on gérer cette insertion dans une voie urbaine d'une densité inouïe d'un nouveau mode de transport. La faible fréquence de ce tram ne réduira pas la circulation. Les personnes préférant toujours prendre leur véhicule personnel pour se rendre à Saint-Germain, par exemple. Donc, la circulation ne va pas diminuer. Par contre, l'espace de circulation, oui, cela va sans doute poser problème à La bruyère qui est déjà un quartier enclavé qui subit énormément de problèmes de densification urbaine. Autre problème pour ce quartier, autre potentielle nuisance, l'utilisation des voies existantes donc, qui n'ont pas été utilisées dans le cadre du tracé euh, du tram mais qui pourraient l'être euh, par rapport au projet de création du port d'Achères pour euh, le fret. Nous préconisons deux solutions. La première, la création de pistes cyclables reliant les principaux points d'intérêt de la ville et ce, avant le début de tous les grands travaux prévus, pour pouvoir avoir une alternative à l'utilisation de la voiture. Deuxième solution, la gratuité des bus sur toute la ville.